Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que quand on pose la question ⁇ mais comment réagit ta femme ?⁇ Que fait ta femme ?⁇ Quel est l'âge de ta femme ?⁇ Quelle est la pointure de ta femme ?⁇ Quelle est la couleur de cheveux de ta femme ?⁇ Tu veux l'avoir toute nue ou quoi Ça va plus vite, le reality show, c'est à ce point-là ⁇ Non, non, ce pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire ?⁇ Non, ce que je veux dire... C'est souvent les dames qui me posent ces questions. Hein? Les, les gars un peu moins. Euh, qui est ma femme, que fait ma femme, comment s'organise euh, ma femme, comment voit ma ça c'est important. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça, c'est pour ça que je vous en parle. « Ma femme !» comme disait Colombo. Euh, eh bien, euh, des gens me disent « remercie ta femme de nous, de nous prêter Franck-Nicolas. » Je trouve ça très joli déjà, c'est très respectueux. Et, et oui, elle le prend, ce remerciement. Mais ce n'est pas un effort qu'elle fait. C'est-à-dire que mes enfants... « Ah, oh, mais t'es pas un papa présent ?» Si, je parle sans arrêt avec... Si tu savais, comme j'éduque mes enfants, demande à mes enfants, quand tu les verras dans mes événements, ils sont depuis l'âge de deux mois, ils sont partout. Et ils ont l'habitude maintenant, des gens, ils sont comme des poissons dans l'eau, ils prennent l'avion seuls, ils ont 13 ans et demi, 15 ans. Mais j'éduque mes enfants tous les jours. On a des discussions tous les jours et je ne laisse rien passer sur les valeurs importantes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si tu... C'est une chimère de penser que vous ne pouvez pas avoir une, famille, une vie de famille équilibrée et avoir, moi bon, j'ai quatre business, et même un autre qui, qui se crée en ce moment, je voyage partout, c'est possible. Alors les gens disent « mais comment tu fais ?» Vous devez comprendre que ma femme ne supporte pas Franck Nicolas ou la vie de Franck Nicolas. Mes enfants ne supportent pas euh, la tournée 110. « Oh là là, il faut y aller !» Vous n'avez pas compris, C'est pas ça une vie de famille. C'est qu'on est tous sur le même projet familial. On prend tous ensemble des décisions. Et on sait tous pourquoi maman, à ce moment-là, n'est pas là. Parce que ma femme travaille en partie avec nous. Et pourquoi est-ce que papa, il n'est pas là Pourquoi maman n'est pas là Pourquoi papa n'est pas là Pourquoi les enfants ne sont pas là On est tous au courant, on est sur la même page. C'est une seule famille il n'y a pas l'un et l'autre. Et c'est ça le problème que vous avez quand vous forgez votre, votre vie de famille ou quand vous, vous, vous l'amorcez. C'est que vous vivez tous dans une famille dans laquelle souvent il y a un fort individualisme. Voilà comment madame qui rentre le soir après le travail, monsieur peut faire la gueule parce qu'elle n'a pas préparé à manger. Ben, tu ne pouvais pas le faire. Et tu étais où Et tu faisais quoi C'est de l'individualisme c'est pas une famille ça, ou vice-versa. Monsieur qui rentre plus tard et madame, t'étais où Et c'est pas normal, c'est de l'individualisme, c'est pas une vie de famille. Et c'est ça l'effet 110. L'effet 110 concernant la famille implique le fait que ce soit un projet familial notre vie. Ma vie c'est celle de ma femme, celle de ma femme c'est la mienne. Mes échecs ce sont ses échecs. Ces échecs, ce sont les miens, mes victoires, les siens et vice-versa. Et, et, et les victoires et les échecs de mes enfants aussi. « J'ai voulu faire une acquisition d'entreprise pour faire de la croissance euh, externe il y a quelque temps. » Peu importe, on n'est pas dans une émission business. Ça n'a pas marché. Due diligence, six mois de due diligence, euh, pff, plus de 600 000 dollars de dépenser en avocat, etc. Et ça n'a pas marché. Je l'avais ici. Tu crois que je rentre du travail? Ha ha! Et nanana! Na, na, na. Non, j'étais pas en super forme. Euh, alors j'ai appris à gérer mes émotions, ça, ça allait très bien. Mais mes enfants étaient, étaient pas heureux. Pas tristes parce qu'ils comprenaient pas. Mais papa, on est vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a discuté en famille. C'est un projet familial.